Bonjour à toutes et à tous, comme le titre l'indique, je reprends les vidéos en ce mois d'octobre 2019. Je vais diffuser une vidéo tous les dimanches à 18h30. Le format de ces vidéos sera relativement court, je pense moins de 10 minutes. Les sujets seront axés informatique débutant, mais aussi informatique un peu plus avancée, la bureautique, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Pour la photo, il y aura Photoshop, Lightroom et Gimp. On verra aussi ce qui est vidéo et musique. Je vous ferai découvrir des services en ligne et peut-être aussi un ou deux tests de produits dans l'année. Je vous propose aussi de m'envoyer un petit message sous cette vidéo afin de me soumettre un sujet que vous voudriez que j'aborde. J'attends donc vos propositions et questions avec impatience. N'hésitez pas, je répondrai à toutes les questions. Afin de ne rater aucune de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao